Comment quel a été vraiment le processus d'écriture ben, euh, Alors, je fais quand même un peu toujours des, des films qui sont un peu dans la zone grise et avec des personnages euh, dont on ne sait jamais, dont on se dit toujours euh, « Est-ce qu'ils ont raison de faire ça Est-ce qu'ils ont tort de faire ça ?» Ça, c'est quand même un petit peu mon péché mignon. Mais, euh, mais je n'avais jamais fait de film de genre, euh, ça c'est sûr bah, c'est amusant de travailler avec des contraintes, en fait. Et vous savez, quand on, quand on écrit ses propres histoires, on sait qu'on va toujours raconter la même histoire, qu'on n'y échappera pas parce qu'on bah, vit avec ses obsessions, et même quand on essaye de raconter autre chose, c'est toujours ça qui ressort. Alors, autant changer la forme au moins. Donc, voilà, faire, euh, faire le thriller, c'était chouette à faire. Mais c'est beaucoup de travail en fait euh, quand on n'a pas l'habitude, moi c'était la première fois que j'en faisais un donc vraiment de faire une architecture comme ça, très serrée où euh, il faut qu'il se passe quelque chose tout le temps et il ne faut pas qu'il y ait le Vraiment, on passe beaucoup de temps sur la structure. Anne-Lenny, on est content parce que je crois que j'ai l'impression qu'on ne vous rencontre qu'à Gérard Mé. Parce que vous étiez venu il y a quelques <rire> années. C'est vrai. Donc, ouais. euh, je vous okay. avais rencontré déjà pour un précédent film. Et donc là vous êtes revenu à Gérard Mé, tourné cette fois-ci et là, il présentait le film. Et je crois que vous n'avez pas fini parce que vous avez fait des amoureux de la région, parce que vous mettez en valeur les Vosges et Gérard Mé. Ah, ben, J'espère, oui. Enfin, C'est un film quand même où la, le paysage, euh, la, la nature, euh, sont, les éléments aussi euh, sont des vrais personnages. Vous avez fait garder dans votre mémoire justement ces, cette région, ce lieu non Je vais vous avouer que non, parce que la dernière fois que j'étais venue, on, on m'avait pris à la gare, on m'avait amené au, au truc et je n'avais rien vu. Rien, rien, rien. Je connaissais un petit peu, un petit peu les Vosges quand même. Euh, je m'étais déjà baladée dans les Vosges. Comment, comment vous, vous procédez alors pour les, pour les repérages de, de vos films alors il y a quelqu'un dont c'est le métier qui est repéreur euh, donc euh, elle lit ben, très attentivement le scénario puis ensuite elle, elle, voilà on en parle et, euh, et ensuite là j'avais une très bonne repéreuse vraiment que j'ai trouvé super parce que des fois euh, un, un très bon repéreur euh, il a écrit euh, c'est un chalet moderne tout en bois blond et puis il va vous proposer euh, le contraire mais parce qu'il aura compris que euh, l'esprit, et que bah, des fois c'est plus intéressant, euh, par exemple, les scènes, toutes les scènes qui se passent chez le, le, le caviste, euh, dans le scénario, c'était le personnage d'Antoine, il vendait des poils à bois finlandais. Euh, ce qui faisait sens hein, dans une région de montagne, euh, voilà. Euh, mais la repéreuse à faire pérage, elle m'a dit bon c'est horrible, hein, les, les, les trucs c'est que dans les zones industrielles, et puis c'est des grands hangars et c'est pas du tout cinématographique, donc on va trouver autre chose. Et elle me dit, bon j'ai une idée dingue, hein, tu vas me dire, etc. Mais j'ai une belle boutique de caviste. Hum, hum. Je suis venue voir, je me suis dit, bah, c'est super, il y a un truc, ça correspond bien au niveau social d'Antoine, il y a des bonnes raisons pour qu'elle aille chez un caviste, qu'elle ait rencontré comme ça. Ouais. Et puis, c'est une boutique qui est ouverte toute la journée, donc ils on va pouvoir y aller. Et c'était très bien, et puis elle est belle. Est Tout ton es est devenu alcoolique au Pinaudri, <rires> ben, un petit inconvénient, mais. Euh... Oui, en plus la boutique est esthétiquement très chouette. Oui, elle, est elle était très chouette. Je suis arrivé dans la boutique, je me suis dit effectivement, il n'y a pas de poils finlandais, hein, ça c'est sûr. Mais ça va bien rendre, ça va être, ça va être chouette à filmer. Donc euh, Ça, vous, prenne, explique, ça vous a inspiré tout ça Ah bah oui. Oui, oui. oui et... enfin, les les Vosges, c'est vraiment un paysage très particulier, c'est très beau. On a toute la montagne et en même temps, ça n'est pas si haut, il y a ces formes organiques comme ça, très rondes, très euh, qui, qui ont qui amène un autre imaginaire que, que la haute montagne. Et pourtant, on est vraiment dans la montagne, la manière dont la, la brune s'accroche dans les forêts, comment elle passe comme ça, il y a des espèces de mer de nuages euh, qui passent dans les vallées. C'est vraiment une très belle région et qui n'avait pas été si filmée que non, ça. Non, non. Ça, c'est oh, très une agréable aussi. Bien sûr. Qui a été tourné dans les Vosges avec... Avec le euh, Venturin. Voilà. Ouais, ouais. Mais euh, ça remonte un petit peu quand vous même. Vous, la pensée aux Pyrénées, euh, ben voilà, j'ai trouvé les décors qu'il me fallait ici, et puis ensuite on a eu aussi de l'argent de la région, et puis euh, euh, la région, le, le, le bureau des tournages, il est super ici dans le Grand Est, hein. il est vraiment très, très aidant et très efficace, enfin, et ça on me l'avait dit, on m'avait dit non mais les Grand Est ils sont vraiment bien, euh, <rire> <rire> vraiment ils sont bien, des camarades réalisateurs. Et, et puis, il y a quand même le plaisir, c'est moins souvent filmé, les Vosges, que... et ça, évidemment, on aime bien aller se dire qu'on va montrer des images que tout le monde n'a pas déjà dans la tête euh, imprimées. Je vous rassure, c'est magnifique. <rire> la photo est très belle. Dans les Vosges, on pourrait croire que c'est une histoire glauque qu'on va assister avec des personnages vraiment... Euh, voilà, donc quand on sait que c'est un thriller, le film, ben non, vous, vous avez la... La particularité de faire une enquête policière, mais en même temps, ce n'est pas une vraie enquête policière de la police. Parce qu'on pourrait tomber dans le piège. Parce que finalement, toute la famille... Et tous les personnages de la famille qui tournent autour de la famille participent à cette enquête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi parce que vous vous jouez oui. le flic, mais oui, c'est pas le fait. flic qui non, résout. Du le... tout. Voilà. Oui, parce que et... c'est un, un vrai thriller dans, dans la mesure où j'espère que les gens ça les prend un petit peu au trip et qu'ils se disent ah bon dieu qu'est-ce oui. qu qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est pas non plus un thriller qui est fait pour euh, avec la surprise de oui, qui voilà. est le meurtrier. C'est pas ça. Et du puis coup. de faire une enquête traditionnelle et si Non elle a... non non. Voilà, il y a une menace qui pèse. Est-ce qu'ils vont se faire prendre Qu'est-ce qui va se passer Que va penser la police Qui va découvrir le secret Mais c'est quand même, au-delà au de cette ce, espèce de squelette de thriller, la chair, c'est quand même, ça parle de, de, la, de la relation euh, entre les gens, ça parle beaucoup de la relation perfide, de l'amour perfide, de l'amour paternel. Euh, et c'est... Je voulais que... Dans, voilà, dans l'idéal que ça prenne, dans l'attention que ça prenne les, les spectateurs au trip, mais surtout qu'à la fin ils sortent émus. Qui qu soit touché par les personnages. Voilà, et en même temps, c'est la famille qui participe à l'enquête. Oui. Voilà, parce que vous, vous jouez le personnage de la gendarme, la gendarmette, disons. Oui. Mais la vrai. capitaine, non, capitaine. La capitaine, oui, c'est vrai, c'est si pas vous. vous plaît. Plaît. Oui. Non, quand voilà. même. Et, et, et, je suis donc, quand même un petit peu grave. Oui, de oui, oui, oui vous êtes qu faire, quand même. Non. Voilà. Mais bon, vous, vous n'avez pas résolu. Euh... Non, ça fait peser, je suis plutôt là pour faire peser une menace, puis pour délivrer quelques informations cruciales euh, sur les résultats de l'autopsie, des choses comme ça mais oui. ça se résout ailleurs. Oui, alors c'est ça le complément que vous pouvez vous faire, c'est que ce n'est pas un film euh, policier ou un thriller comme les autres, parce que justement, vu ce que vous viens de dire à l'instant. C'est un film en Bretagne et je pensais que j'avais vécu le pire hein, qui pourrait m'arriver. Euh, voilà, parce qu'on a bien le temps en Bretagne, ça change toutes les cinq minutes, vous avez été ah, ah, bon, là dans les Vosges Tranquille, mais c'est la Bretagne en fait, ici <rire> la, la météo, elle change tout le temps aussi Et euh, je peux vous dire que, que ma première assistante, euh, elle n'a pas dormi de tout le film parce que, comme vous avez pu voir, il y a une grande partie du film, hein, bon tiers du film se déroule sur 24 heures. Donc euh, ça veut dire qu'un tiers du tournage, au moins deux semaines, ça se passe sur la même journée. Donc on ne peut pas avoir de la neige, de la pluie, du beau temps, etc. C'est sur la même journée. Et, et on a eu de la neige, alors à la fin, c'est super, moi je suis très contente d'avoir eu de la neige, mais quand le chasse-neige a détruit notre groupe électrogène et qu'on ne pouvait plus éclairer le gorge, j'étais moins contente ce jour-là, vous m'auriez vu, j'étais... Donc euh, voilà, elle, a, elle nous a secoué la météo, mais finalement c'était super. Est-ce que... Euh vous avez pensé à Hitchcock en montrant tout de suite ce qui se passe au début oui bien sûr oui. Euh, forcément dès qu'on est dans les, les histoires de suspense on, on ne peut que penser à Hitchcock parce qu'il a quand même beaucoup posé les règles et puis théorisé oui, ça oui puis lui il montrait tout de suite là. voilà et surtout de se dire ben, le spectateur il est souvent un peu en avance sur les personnages et il se dit mais quand est-ce qu'elle va comprendre que et est-ce que lui il va découvrir le secret est-ce qu'il va réussir et, et du coup ben pour, pour moi, ça permet plus d'empathie mmh. euh, de la part des, des, des, des spectateurs. On n'est pas juste à se demander quelle est la solution, on mmh. est à se dire... Comment, comment et quand est-ce qu'ils vont comprendre Et en même temps, on se dit, mais ça pourrait nous arriver à nous Bien sûr, oui, oui. C'est là aussi où, où justement l'empathie se crée, parce que voilà, ça pourrait arriver à n'importe qui. Oui, c'est bah, une des choses les plus importantes pour moi, c'est que pour chaque personnage finalement, on se dit, qu'est-ce qu que j'aurais fait à sa place Et peut-être peut-être j'aurais peut pas fait mieux. C'est comme ouais. ça que vous avez écrit le scénario Ah oui, oui, oui, oui. Tout, oui. tout à fait. C'est vrai, oui. parce que vous pensez beaucoup au personnage. Oui, oui, oui. En tout cas, nous, on est content que ce film existe parce que c'est un torrent de sentiments. Par rapport au titre et par rapport justement à ce torrent qui est important, j'ai l'impression que vous jouez aussi avec euh, le torrent des sentiments. Bien sûr. oui. Oui, bien sûr. Je, je, je pensais souvent à un, un film euh, de Vincente Minelli. Comme un torrent. Euh, euh, c'est un film, je pense, des années 50 avec oui. Shirley MacLaine. Comme un torrent. Et comme un torrent, oui. voilà. Si j'avais plu, j'aurais peut-être appelé Comme un torrent. Mais... Ces sentiments, ce, c'est comme un torrent, ça exprime beaucoup de choses, quoi. Et donc, euh, est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes exprimé à fond là-dedans là, ou est-ce que vous avez des petites frustrations sur le sur le film Ah, euh, on a toujours des frustrations parce qu'on aurait voulu que telle scène soit mieux, ou machin, etc. Il y a plein, il y a toujours, euh, on voit toujours les défauts. <rire> Ensuite, euh, j'ai la sensation d'avoir fait le film que je voulais. Euh, de, de... Oui euh, j'aurais je, je, pu le faire mieux non. mais en tout cas c'est le film, c'est ce que je voulais raconter ça, ça j'ai l'impression d'être quand même à peu près euh, euh, cohérente avec ce que je, je voulais euh, euh, exprimer alors ensuite maintenant voilà, c'est à vous de me dire euh, voilà, je voulais que les gens soient pris par l'histoire et qu'à la fin ils sortent surtout émus quoi, avec de, oui, de l'émotion pour, pour ces personnages hein, et touchés par eux euh, voilà. Bon bah ça, je ne sais pas, mais en, en tout cas. Euh... Non, je... oui, voilà. sur cette zone grise, comme vous disiez, sur ces personnages qui sont pas mannequins, qui essayent de faire au mieux, qui des fois pas. Où oui, est bien Est-ce qu'il y a de l'amour Oui, il y a de l'amour quand même. C'est l'essentiel, peut-être. Voilà. Non, non, il y a tout ce qu'il faut. <rire> non, non, on fait compte. j'ai pratiquement la, la même question que j'aurais, que j'ai que la question. C'est toute la finesse de ce film. Nous emmène dans quelque chose qui a eu les, les deux acteurs adolescents et jeunes sont, sont magnifiques, la piscine est vraiment magnifique et c'est quelque chose qui est très touchant. Et, euh, et on est emmené sans pour cela en fin de compte, je euh, dans une histoire dans quelque chose qui, qui, qui va dans un rythme qui est tout à fait très agréable et qui va très très bien en plus avec les images. Excepté peut-être les images de torrents, parce que c'est vrai que les images que vous avez trouvées de, de torrents et de, de, je dirais, d'inondations font un peu plus tard, mais c'est quelque chose de, de c'est vraiment, vous avez fait une filiale d'un film et, euh, et qui va très bien avec les Vosges, qui sont magnifiques. Vous avez eu de la chance, vous avez eu du beau temps, vous avez eu plein de choses... On a eu tous les temps, tous les mais, temps, mais voilà. ils étaient tous beaux, moi j'ai aimé tout, enfin, voilà. tous les temps. Enfin, il y, y a des fois, c'est ce soleil magnifique et c'est étincelant, puis il y a des fois, c'est un peu inquiétant, quoi, quand il y a de la brume. mais c'est ça qui est beau chez vous, quoi, enfin, c'est cette variété. Euh. Hum. Il y a ah, toute tout la magie, a tout magie des Vosges voilà. le, le, le petit frère, on n'en a pas parlé. Oui, Patrick. Après, Merci. on n'a pas parlé du petit frère. Bien ah, vu en contrepoint. Oh, crois, les, est... Les, mais les, le petit. Zé il était, il était merveilleux, c'est un petit garçon euh, haut potentiel euh, donc mais incroyablement futé, il avait vu tout le scénario il est arrivé assez fièrement en me disant j'ai vu le scénario en entier, j'ai dit euh, je suis une bonne idée c'est fier quand même c'est quand même un peu euh... et, euh, et il, il, il était vraiment super euh, au, au donc vous savez quand il y a les enfants qui tournent sur les tournages ils sont accompagnés par le, leurs parents euh, bah, son père le, le deuxième jour il a dit non c'est mon truc en fait je suis bien sur ce plateau et je préfère que ça soit mon truc est-ce que tu peux ne pas venir c'était sympa le père euh, Gérard mais euh, confiné où il n'y a pas un truc d'ouvert, et son fils lui a interdit de venir sur le plateau et, euh, et c'est lui à la, à la toute fin euh, j'avais pas prévu au début de finir sur lui comme ça et puis je, je suis tellement trouvée amoureuse de Zéphyr que du coup m'est venue l'idée de finir sur ce plan-là. Et c'est lui qui a fait la petite improvisation euh... Sur tout euh, ce qu'il raconte, à hein, José, alors il avait fait une première un, un, un improvisation formidable sur les eaux usées et les évacuations d'eau le, sur le lac de gérard -Mey. puis là j'ai dit bien euh, non c'est vraiment intéressant ce que tu racontes, je suis pas sûr d'avoir envie de finir le film sur des histoires d'eau usées, que <rire> tu peux trouver autre chose, et donc il est hein, c'est de canoë. Euh, les inondations qu'il y a dans le film, ce sont des vraies inondations. Mais de oui, elles mais... ont eu lieu après. Elles ont eu lieu après le tournage et... Euh vous êtes là-bas Voilà, voilà. J ai, j ai, pour voilà. faire des plans euh, qui ne soient pas des plans truqués, qui soient des mmh. vrais plans. Voilà. Ouais. En tout cas, vous mariez bien les personnages et l'environnement. Ah, bah, et, si. et je pense que vraiment le, le film, euh, parce que c'est... Voilà, de, de donner un, un, un, il a un ton. Justement, qui, qui permet à cette région de, de dire voilà, ces, ces histoires peuvent se passer là, dans un chalet isolé. Ben hein. C'est une région, elle a une identité très forte hein, mm. euh, et donc ça imprime, euh, c'est photogénique, ça imprime, ça imprime la pellicule. Et oui, ouais. et comme ouais. vous disiez, vous étiez venu une première fois ici présenter un, un autre film il y a quelques années, et, mais vous n'aviez pas eu le temps de la visiter. Non, non, non, mais je donc, connaissais, j'étais déjà oui, venu dans voilà, les Vosges. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais j'ai redécouvert beaucoup de choses. Beaucoup d'autres endroits et d'autres atmosphères et d'autres paysages magnifiques Killspire, au moment des repérages. qui ah, ah oui, oui, bien sûr. Euh, euh, suivant les endroits qu'on trouve, bah, ça modifie euh, la façon dont on va le filmer. Qu'est-ce que ça représente en plus comme, euh, comme, euh, comme handicap comme, euh, Ça doit pas être facile. J'imagine qu'on devait faire des tests les gens des de avec un masque ou pas. C'était avait... beaucoup plus long. Est-ce que ça a rallongé le tournage Alors. Euh... Vraiment, ça l'a ça rendu moins joyeux, on n'avait pas le droit d'aller boire des pots, tout était fermé de toute façon, mais même on n'avait pas le droit de se retrouver ensemble après. La cantine, bah, vous avez tous connu ça dans les entreprises, hein, voilà, avec les trucs en plexiglas ou en décalé. Euh, Ensuite, euh, voilà, on avait un, un protocole très strict, parce que c'est toujours embêtant d'attraper le Covid, mais sur un tournage, bah, c'est une catastrophe, parce mm -hmm. qu'on euh, ne peut pas décaler, on ne peut pas faire le lendemain ce qu'on n'a pas fait le jour même, parce qu'on n'est plus dans le même décor, parce que c'est vraiment très compliqué, donc on a, on a été très, très strict. Ensuite, euh, c'était quand même un, un chouette tournage, parce que c'était des acteurs euh, merveilleux, et voilà. Et des films merveilleux, je pense. Et des... oui, absolument, ça c'est vrai. On vous a euh, connu en tant que comédienne, vous avez quand même été, été révélé par certains personnages. À chaque fois que vous apparaissiez dans un film vous aviez un rôle important, on vous, vous remarquait. Et là, maintenant, en tant que réalisatrice, j'ai l'impression que euh, vous allez au-delà de tout ça. C'est-à-dire vous sublimez les autres et en même temps, vous, vous avez une vraie écriture, euh, une vraie, écriture, euh, une vraie euh, envie de filmer les choses. Est-ce que je me trompe ou... ah ben Non, j'aime les acteurs et euh, autant j'adore jouer pour les autres. Dans mes propres films, finalement, moi... Et... Et le fait d'être actrice moi-même, je sais ce que c'est que le travail d'acteur. Et quand je suis avec des acteurs qui ont autant de talent que ceux que j'ai eu là, mais j'ai envie, euh, j'ai envie de les pousser au plus de leur talent, parce que je sais qu'ils peuvent faire tellement de choses. Donc, je suis très exigeante certainement avec eux. Et puis, j'ai envie de les voilà qu'on les voit, qu'on les aime comme. Comme moi je les aime quand je suis derrière ouais. la caméra. très bon, c'est le film de Costa gavras le couperet. Tout à fait, moi c'est à sortir. J'ai vu le coup près, euh, je me suis dit, toi mon coco, un jour je, je vais me coincer à faire un truc dramatique à nouveau. Euh, oui, je... je crois que ça marche, hein. José Garcia, vous nous en dites quoi dans la salle Oui. réaliser ouais. et vous, vous réalisez aussi. Ah oui, complètement. Oui. <rire> Donc, euh, vous avez l'autre ouais. projet en, en, en... Oui, j'ai oui. commencé à écrire. Alors là, je vais faire l'actrice pas mal tout, tout mm -hmm. ce printemps. Et j'ai commencé à écrire, mais je suis un peu plus lente que d'habitude parce que le fait que le film soit toujours pas sorti, oui. tous ces délais du oui. au Covid, euh, ça bloque un petit peu quand même. Voilà, le ouais. film sort en novembre. La date a été... Oui. Voilà, oui. C est, c est ça. Oui. Oui. Anne Leni, merci beaucoup de faire de tels films. Et on vous souhaite de, de continuer longtemps à réaliser aussi. Bah merci beaucoup. Merci, merci à, vous. à vous. Merci.